Bien. Merci, Tiens, merci. Tiens, oui. Ton café, tout, tout, tout va bien Parfaitement, Ce Alors, jour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui Eh bien écoute, on te met au défi ouais. avec la société Défi Performance. J'adore ça, les défis. Qui a positionné sur le circuit du Luc deux voitures une Ligier et une Volkswagen Fun Cup, qui s'inspire d'un modèle relativement connu et ayant été fabriqué à un certain nombre de millions d'exemplaires. Seulement, celle-ci est un peu différente avec un châssis tubulaire, un moteur de Sirocco 2 litres porté à 170 chevaux et une carrosserie polyester. Donc Nous allons essayer de convaincre Richard Dallest d'essayer cette voiture, étant entendu que ce n'est pas le type de modèle de prédilection pour lui, habitué qu'il est à des engins un peu plus pointus ou un peu plus esthétiques. Donc euh, on va l'appeler. Richard, il y a une voiture à essayer Il vient. il vient doucement mais il vient. On va y arriver. Ça ressemble plus à une voiture de tourisme. Améliorer. Donc, euh, c'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui sort une voiture autorisée mais qui n'a jamais fait de course de rouler avec ça qu'avec ça. Là, tu es dans un environnement malgré tout qui, qui ressemble à une voiture de course. Celle-ci, moins. La position de conduite, Bon, euh, as une, une vision euh, du circuit qui est différente parce que tu es beaucoup plus haut. Euh, et puis, bon, c'est une voiture qui est beaucoup moins puissante, fait trois fois moins de puissance que celle-ci. Donc, euh, deux fois, deux fois moins. Bon. Voilà. Euh, après, bon, quelqu'un qui veut courir, qui veut commencer à moindre coût, faire des courses, il fait ça, il va se régaler, il va s'amuser, voilà, et ça, c'est sûr que ça ne coûtera pas le même prix que ça.